Aligne-toi, prends le temps, profondément en toi, dans la part la plus pure de ton cœur. Prends le temps de sourire, de ressentir le meilleur de tes énergies. Demande numéro 4. Béni sois-tu de me donner la force de ne pas céder au désir de destruction, mais de choisir la création. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Merci de m'aider dans l'amour et la douceur à rester attentif à votre amour et à son équilibre en moi et en toutes choses qui passent par moi. Merci de me permettre d'être comblé de ce que je suis. De savoir faire avec ce que je suis pour le meilleur. Merci de me rappeler à l'amour inconditionnel lorsque je m'en éloigne. Au respect de mon cœur et au respect de l'autre. Merci de m'aider à trouver la force, du courage pour ne pas céder à ce qui me fait du tort. Merci de me donner la sagesse de reconnaître ce que je ne peux changer de ce que je peux changer et de ménager mes forces et mon vaisseau afin qu'il m'amène aussi loin que possible En pleine possession de tous ses moyens Merci